Next, we have members' statements. Déclaration des députés. Michigan, Merci, le député de Muskegawak, Bay, James. Je suis très heureux de prendre la parole lors de la semaine nationale de l'immigration francophone. Parler de l'immigration francophone au 21e siècle et de parler de diversité, d'ouverture, diversité, de culture et d'accent. Nous parlons donc d'une francophonie nette et clairement plurielle. Vous savez, si on exclut le Québec, 70 des immigrants francophones qui arrivent au Canada décident de, de s'établir en Ontario. De plus, environ 60 des immigrants francophones qui arrivent en Ontario appartiennent à une minorité raciale et ethnoculturelle. Cette diversité est un trésor qu'on doit protéger encourager, Monsieur le Président. Toutefois, le taux annuel d'immigration francophone est en déclin, malgré le fait que l'ancien gouvernement libéral avait adopté une cible de 5 De plus, c'est difficile de comprendre comment pourrait-on faire face à cette, à cette promesse en immigration francophone quand le gouvernement n'hésite pas à de couper nos services. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il nous faut des institutions, des services de santé, de justice et d'éducation à la hauteur du défi. Monsieur le Président, le gouvernement de l'Ontario doit s'adapter aux cibles d'immigration francophone et il doit agir dès maintenant. Merci. Merci, beaucoup. Le député de Niagara -Ouest. Merci. C'est un plaisir de prendre la parole j'aimerais parler des investissements de notre gouvernement en sport et de la manière par laquelle ces investissements ont été à l'avantage d'une famille paralympique. En fait, chez les gens handicapés, il y a un taux de participation moins élevé au sport et donc très, très peu de, des enfants handicapés participent au sport, mais para-sport, permet aux personnes ayant des handicaps de participer aux programmes sportifs afin de relever leurs limitations. C'est pour ça que je veux reconnaître Owen Kango, résident de, de Niagara West, qui est athlète d'élite selon une entité internationale paralympique. Owen, c'est un exemple des athlètes en herbe qui profitent de ces initiatives. Et alors que nous nous apprêtons à organiser les Jeux de 2020, j'aimerais reconnaître la générosité de la ministre du Sport et j'aimerais parler de l'importance de ces activités sportives qui améliorent l'économie locale, mais qui permettent aux athlètes comme Owen de participer. Nous allons continuer de soutenir l'ensemble de ces athlètes. Merci beaucoup. Le député de Coattuning, monsieur le président, aujourd'hui, j'avais parlé de l'importance des traités entre la Couronne et les Premières Nations dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux traités. Mais ce n'est que le début de reconnaître l'importance des traités. Il faut passer à l'acte. La première étape, c'est l'adoption de mon projet de loi sur la mise en œuvre de la Déclaration onusienne des droits des peuples autochtones. Mais ce n'est qu'un élément. La réalité sur le terrain, c'est que nos peuples qui vivent dans le Grand Nord n'ont pas les infrastructures nécessaires, par exemple les infrastructures d'épuration d'eau. C'est un droit fondamental. Et le gouvernement fédéral et les, le gouvernement provincial n'ont aucunement la volonté de s'attaquer à ce problème. En fait, le cas Robinson en est la preuve. Les leaders de ces communautés qui ont conclu la le traité Robinson poursuivre en justice le gouvernement pour que la Couronne honore cet engagement. Ce traité affirme que les signataires allaient recevoir une augmentation des versements en fonction de la valeur économique des terres. L'Ontario a beaucoup de richesses naturelles et le fait a été mentionné à plusieurs reprises dans cette chambre. Comme partenaire honorable, l'Ontario doit travailler avec nos, nos communautés plutôt de les obliger de poursuivre le gouvernement en justice. Déclaration des députés. Le député de Hastings, Lennox et Addington. Merci, Monsieur le Président. À mes collègues en Chambre, nous ne serons pas là le jour du souvenir, donc j'aimerais faire une réflexion personnelle. Mon père a servi durant la Seconde Guerre mondiale. Il était membre de l'infanterie Princess Patricia, qui a subi beaucoup de décès lors de la libération des Pays-Bas. Ma circonscription abrite aussi le régiment Hastings et Prince Edward, qui a servi lors de la campagne italienne. Et pendant longtemps, j'ai eu l'honneur de travailler avec les hommes et les femmes de, de la base militaire à Trenton. Et sur une note plus triste, j'ai pu assister à un très grand nombre des cérémonies de repatriement des soldats tués en Afghanistan. Nous avons honoré leur sacrifice. Des milliers de Canadiens se sont rassemblés pour assister à ces cérémonies le long de l'autoroute des héros. Nous ne pouvons pas exagérer notre reconnaissance envers ces personnes. Donc nous allons nous souvenir d'eux. Nous, Souvenons-nous. Déclaration des députés. Le député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Toronto Danforth en soutient l'élargissement du réseau de transport en commun, mais comme étant, ne veulent plus être coincés sur les routes, ils veulent avoir davantage d'options en matière de transport en commun. Et donc, mes étant soutiennent la ligne d'allègement du métro, malgré les perturbations possibles dans ma circonscription, mes étant soutiennent l'élargissement du réseau GO, car ils savent que les gens doivent se rendre au centre-ville. On a eu de longues discussions avec les fonctionnaires provinciaux sur l'atténuation du bruit. La décision d'abandonner la ligne d'allègement qui sera une mesure agressive pour le transport est toute une déception. L'idée d'avoir une ligne de métro non souterraine c'est-à-dire des trains qui passent tous les 45 secondes. Ce n'est pas une démarche raisonnable. Ce n'est pas une planification raisonnable. Il faut régler cette situation. Les parcs le long de ces lignes ferroviaires doivent être protégés. Les maisons doivent être protégées. Le projet doit être revu pour qu'un train de métro passe euh, par des tunnels souterrains. Je demande au gouvernement de repenser ce plan pour protéger les quartiers de notre ville. Le député de Don Valley Est. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un ancien député de cette Assemblée qui nous a quittés en juillet de cette année. Beaucoup de députés connaissaient David Kaplan comme conseiller d'un conseil scolaire comme ministre du gouvernement et comme ministre du gouvernement McGinty, il était ministre de l'Infrastructure et ministre de la Santé. Je connaissais David comme personne travaillante, plein de compassion. Il était un véritable politicien, il s'est rappelé des noms des gens, il adorait faire du porte-à-porte -porte. et il avait toujours pour objectif de résoudre leurs problèmes. Et peu importe les allégeances politiques, il a trouvé toujours quelque chose en commun. Ses réalisations en gouvernement sont nombreuses. Il a beaucoup fait pour rebâtir nos routes et nos hôpitaux. Il a continué la tradition de sa mère comme ministre travaillant. Et il a été aussi père dévoué pour Ben et Jacob. Il était partenaire de sa famille. Peu importe à quel point il était occupé, il consacrait toujours de son temps à sa famille et il adorait sa communauté de Don Valley Est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés, le député de Stormont-Dundas, South Glengarry. Merci, Monsieur le Président. Il y a toujours de bonnes choses qui se passent dans ma circonscription. Cette année, nous organisons la conférence alimentaire de l'Est de l'Ontario, qui aura lieu à Cornwall cette année. La conférence sera même la meilleure conférence de cette tradition. Il y a toutes sortes d'activités dont vous allez vous inspirer. Il ne faut pas manquer cette activité. La conférence se penchera sur les initiatives alimentaires locales. Il y aura des entrepreneurs, des représentants des municipalités, qui favorise les aliments locaux. La Fédération de l'agriculture organise cette conférence en partenariat avec la ville de Cornwall. Cette conférence est absolument nécessaire pour toute personne s'intéressant à favoriser le secteur agroalimentaire de l'Ontario. Et Ernie Hardeman, ministre de l'Alimentation des Affaires rurales. Sera là. La conférence offre l'occasion d'explorer des possibilités économiques. Bernadette Flamra sera là. L'Est de l'Ontario a un excellent secteur agroalimentaire et pouvoir partager nos idées avec d'autres personnes sera à l'avantage de la région entière. Le député de thames merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire aux députés que les assureurs en Ontario ne reconnaissent pas un programme de formation minimale qui est euh, entré en vigueur en 2017. Je vais vous expliquer la manière par laquelle cela touche les emplois. Il y a une entreprise qui s'appelle JPL Storage. C'est une entreprise d'entreposage. Et en fait, l'un des employés a suivi son cours de 200 heures, mais il ne peut pas recevoir l'assurance dont il a besoin. Et donc, cette entreprise va devoir fermer ses portes. Et cela se passe chez les agriculteurs et chez, chez d'autres petits entrepreneurs. Je l'avais soulevé auprès de l'ancien ministre des Finances. J'ai soulevé cet enjeu auprès du ministre actuel des Finances et il est en train de se pencher là-dessus. Donc, euh, je parle directement au premier ministre de cet enjeu. Les petites entreprises, les installations agricoles et JPL Storage, si Earl va devoir travailler pour une entreprise de camionnage pendant trois ans, c'est la fin de cette entreprise. C'est une loi qui est en vigueur. Enfin, c'est un bon règlement qui doit être appliqué. Je demande donc le soutien des députés de sauver JPL Storage, l'une de ces entreprises qui va devoir fermer ses portes en raison de manque de protection. Déclaration des députés. Le député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Nous venons de célébrer la fête de l'Action de grâce. Nous avons pu être reconnaissants pour tout dans nos vies. Mais dans cette province aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Mon équipe et moi-même avons consacré du temps pour travailler comme bénévole chez l'armée du salut qui gère plusieurs refuges à l'échelle du pays et qui offre des logements de tra transitoires à des ontariens à risque. L'armée du salut permet aux gens de se sentir respectés et optimiste lors d'une période très difficile. Je suis tout à fait étonné par les, les excellents services que fournissent l'Armée de salut à tous les jours. Notre gouvernement travaille sans relâche pour que tous les intérieurs puissent s'épanouir, alors que le temps des fêtes s'en vient consacrons tous de notre temps pour aider nos voisins et pour suivre l'exemple de l'armée du salut. Le député de Mississauga Centre. 11 novembre, nous honorerons nos héros qui ont tant sacrifié pour que nous puissions vivre en paix. But for me, as a... Mais pour moi-même, comme Canadienne d'origine polonaise, l'11 novembre a... est... est important pour deux raisons. L 11e heure de l'11e mois, à la suite de 123 années de partition et après avoir été effacée de la carte de l'Europe, la Pologne est devenue nation indépendante. Et malgré les difficultés, les Polonais ont regagné leur euh, nation. La Journée de l'Indépendance en Pologne est la fête nationale la plus importante qui célèbre le cou courage des hommes et des femmes qui sont battus pendant un siècle pour protéger leur liberté et leur démocratie. Ici au Canada, nous sommes fiers des contributions des Canadiens d'origine polonaise depuis leur arrivée il y a 155 ans. Je suis également très fier de notre groupe parlementaire d'origine polonaise avec le ministre Jürg, le ministre Jakubowski, la ministre Zerma et moi-même. Nous mettons en valeur toujours notre patrimoine. Nous chantons parfois l'hymne national de la Pologne. N'est-ce pas, Monsieur Jakubowski? Notre Premier ministre valorise les contributions des Canadiens d'origine polonaise. Et en fait, il a une, une dépendance au Pirogui. J'aimerais donc souhaiter à l'ensemble des Canadiens d'origine polonaise une joyeuse fête de l'indépendance nationale. Merci. Thank you. That